ou en présentiel, notre enjeu commun reste le même, hein, c'est-à-dire transformer réellement et durablement des pratiques et des gestes professionnels. Avec la webcam aussi, on va jouer du principe d'alternance euh, entre le fait de l'allumer pour soi, l'allumer pour l'ensemble des participants, et puis de temps en temps, l'éteindre aussi en fonction de, de, de vos intentions pédagogiques. Donc, si on résume, jusqu'à fin septembre, vous avez tout intérêt à, pour ceux d'entre vous qui sont concernés, mobiliser et à faire vos demandes au titre du FNE Formation puisque les euh, coûts pédagogiques sont pris en charge à 100% ou à 80% si vous avez négocié. Il y a un risque aussi de, et ça c'est une grande confusion dans le management à distance, vous le savez peut-être, c'est la confusion entre piloter à distance et manager à distance. Les managers, ce qu'ils ont vécu, c'est quand même une nouvelle charge psychologique dans leur rôle, euh, gérer un coup de frein brutal, puis développer leur capacité d'adaptation face à une charge de travail sous contrainte augmentée, différenciée.